Ce que nous souhaitons, c'est que finalement, euh, les commerçants des autres rues euh, participent également à ce mouvement vers la piétonisation. On démontre que c'est possible que les voitures peuvent accéder au parking de la République, par exemple, sans problème, par la rue euh, petite la mais sans provoquer de nuisances au niveau euh, de la rue des hauts -Doussin. C'est une évidence qu'un parking en centre-ville, au moment où toutes les villes souffrent de stationnement manquant, on ne peut pas euh, se séparer d'un parking. Même si on fait une déviation signalée, balisée provisoirement, ce n'est pas une solution, on les amène beaucoup trop loin et les gens sont tentés de quitter finalement le centre-ville. Pour le commerce, quoi, on, les gens ne veulent pas fréquenter, notamment très peu cette rue, parce qu'il y a tout cet embouteillage de voitures. Alors nous, on nous parle du parking de la République qui... Euh, qui, voilà, qui, qui, on est pris à otage par la, le parking de la République. Le monsieur le maire nous dit, euh, voilà, nous, la, la rue Zorisaï, il est impossible de la piétonner, mais comme si on parlait de, de je ne sais pas quoi, quoi, c'est incroyable. Nous n'interdisons pas aux voitures d'accéder au centre-ville. La piétonisation telle que nous la concevons euh, devrait pacifier, on peut dire, les relations sociales dans le centre-ville et peut-être euh, amener un nouveau, euh, un nouveau décollage dans l'activité économique. Quoi, hein.